Et salut tout le monde, c'est Chirel, je tenais d'abord à m'excuser de mon absence. Euh, effectivement depuis août je n'ai pas été très active autant en live sur Twitch que en vidéo sur Youtube. Euh, tout simplement parce qu'au mois d'août c'était très calme, les gens étaient partis en vacances, il faisait super chaud, les PC souffraient. Nous-mêmes humains on avait super chaud à hein, moins d'avoir la chance d'avoir la piscine dans notre jardin. Bien que je ne sois pas très loin de la mer, mais j'ai peur des vagues donc je n'y vais pas. Euh, moi, il me faudrait que ce soit la Méditerranée, mais là, c'est l'océan. Donc, euh, j'avais dit je reprendrai les lives en septembre. Or, euh, la réalité, euh, le réel euh, a rattrapé euh, mes envies euh, de gamers. J'ai perdu quelqu'un, donc euh, automatiquement, euh, ça m'a mis un grand coup euh, sur la tête. Et euh, je n'avais pas du tout envie, euh, fin août jusqu'à maintenant, de, euh, de me mettre sur des jeux vidéo ou euh, de me mettre en live, ou autre. J'étais complètement enfermée dans ma bulle. j'avais n'arrivais pas à me concentrer. Euh, mes pensées étaient complètement ailleurs, ce que vous pouvez comprendre, je pense. Donc, euh, j'en ai profité pour euh, ben, euh, mettre en place ce challenge qui s'appelle le challenge Animal Crossing. Alors, je vous arrête tout de suite. Je sais qu'il existe déjà des challenges Animal Crossing. Ils sont au nombre de deux exactement. Il y a Judy ou Jude, de la youtubeuse qui en a fait un et une autre youtubeuse dont je ne me rappelle pas le nom je sais qu'elle a 19 ans et euh, c'est assez similaire les deux challenges mais celui-ci est complètement différent et vous allez voir pourquoi tout simplement parce que euh, c'est un challenge qui se base par rapport à un mode qu'il faut installer et qui va diriger via l'aspiration que donne ce mode qui s'appelle l'aspiration animal crossing qui a été créé par kawaii stessi euh, et qui marche encore, hein. on est le 20 septembre 2020, euh, moi je continue à le tester de mon côté, mais pour vous, euh, voilà, comme je vous ai dit, hein, moi je fais plus de let's play sur ma chaîne hein, au niveau des Sims 4, vu ce qui s'était passé avec euh, la mentalité française des Sims 4, hein, donc euh, euh, moi je suis beaucoup avec euh, les Sims 4 côté euh, américain ou autre, où il y a plus de solidarité, plus d'entraide, c'est pas moi je suis plus forte que toi, et euh, moi je te pique ça, et ça c'est pas à toi, et as, bon voilà, les trucs de gaminerie, ça n'existe pas de ce côté là, et euh, donc euh, je préfère être avec eux, euh, donc j'ai découvert euh, bah, ce challenge, euh, qui est sur la page euh, de quelqu'un qui présente des modes, qui est assez connu, donc je vous le montrerai après, donc euh, c'est le challenge Animal Crossing New Horizon. Alors, euh, il est conseillé de le jouer à Tsulani, mais euh, si vous ne l'avez pas, évidemment, ce n'est pas grave, vous pouvez le jouer où vous voulez sur la carte. La seule chose, c'est qu'il faudra que vous téléchargiez sur le site qu'on verra après le mode qui va vous donner l'aspiration Animal Crossing et qui va diriger tout votre challenge. Il est conseillé de mettre votre challenge en élevé, ma bah, qualité de vie élevée et de stopper le vieillissement de vos sims, parce que dans Animal Crossing tout a été pensé dans ce challenge via, via, euh, via cette aspiration, pour que ça reste fidèle à Animal Crossing, euh, vous allez le voir après, on va aller sur la page, vous allez le voir. Donc euh, au niveau de Sulani, euh, ce que j'ai fait, c'est que euh, vous le savez, pour ceux qui connaissent Animal Crossing, moi je ne connaissais pas, donc évidemment je suis, avant d'aller mettre ça en place, J'étais là, mais de quoi il cause, c'est quoi Animal Crossing Je connaissais le nom, mais pas le jeu. Euh, donc, euh, voilà, Donc j'ai été euh, fidèle au personnage. Donc, euh, vous avez ici Nook, Melly et Melo. Donc, Nook dans Animal Crossing New Horizons. C'est un petit peu le chef euh, de l'île que vous allez habiter et euh, qui euh, va vous demander de faire des choses pour améliorer l'île dans le jeu Animal Crossing New Horizons. Euh, et là, vous allez me dire, mais attends, mais comment t'as fait pour trouver la tête de Nook Je vous le dirai après, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai fait la maison de Nook avec Méli et Mélo qui sont ses acolytes. Ici, euh, vous avez donc le musée où il faudra que vous mettiez les collections qui sont demandées. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez la maison de Tibou qui n'est autre dans Animal Crossing qu'une chouette, mais hélas dans les Sims 4, nous n'avons pas de chouette, donc j'ai fait que ce soit un raton laveur, j'y peux rien, hein, j'ai pas de raton laveur. Et la jeune femme qui a fait euh, Thibou, euh, qui a fait Nook pardon, et Marie de Animal Crossing, comme vous le voyez, hein, euh, qui sont vraiment, là, les personnages de Animal Crossing réalistes, elle a fait pour l'instant que Nook et Marie, elle n'a pas fait d'autres, donc... Euh, j'ai cherché, qui c'est que, pff, alors, j'ai pas de, donc j'ai dit, ah, il n'y a pas de, c'est dommage, j'ai regardé euh, avec des, des, des costumes et tout, j'ai pas trouvé, donc je l'ai mis en raton laveur, il est le propriétaire du musée, c'est lui qui gère le musée où vous allez devoir poser les collections qui sont demandées par l'aspiration. on le verra après. Ensuite, ici j'ai fait le bureau résident de Nook, quand vous allez dans Animal Crossing, vous avez un bureau des résidents cest c'est tout ce que vous avez besoin, vous allez voir Nook, vous avez des ateliers, vous avez des machins, euh, et puis euh, donc là j'ai tout mis, tout ce qui est nécessaire au challenge, tout ce qui est nécessaire pour euh, vos collections, tout ce qui est nécessaire pour monter vos compétences, voilà, donc là vous trouverez tout, il ne manque rien euh, que ce soit la fusée, que ce soit euh, l'atelier des bénisteries, enfin, il y a tout ce qu'il faut là pour monter vos compétences, sans exception. Donc, euh, voilà, il y a ces terrains-là, euh, vous pourrez les trouver dans ma galerie. Euh, je vous mettrai l'idée euh, de ma galerie si vous voulez télécharger mes terrains, autrement, vous, après, vous pouvez buder euh, ce que vous voulez, où vous voulez, dans la ville où vous voulez, Simplement, il faut que vous téléchargiez le mode pour avoir l'aspiration Animal Crossing, sinon ça ne fonctionne pas. Donc euh, là, vous avez l'atelier, ici la plage, le bar que j'ai refait de Tsulani, en fait, je l'ai complètement changé. J'ai mis ici un restaurant, puisque le but va être aussi de connaître les résidents que vous avez sur votre île, de monter vos amitiés avec eux. Alors, en élever et stopper le vieillissement pour plus de réalisme et respecter le jeu Animal Crossing. Et euh, donc, vous allez essayer de devoir connaître tout le monde. Alors, évidemment, on n'a pas tous les persos euh, qui sont dans Animal Crossing. Donc, sachant qu'Animal Crossing, c'est tout kiwi, c'est tout bonbon, c'est euh, que des petits animaux, des, des, des, des petites fées, des machins, des trucs, bref. Donc, euh, ici, j'ai mis euh, des lapins, voilà, frères et sœurs. Voilà, qu'il faudra monter leur amitié avec eux. Ils n'ont rien à voir dans le challenge, mais c'était pour euh, mettre des habitants qu'on croise. Ici, euh, j'ai mis euh, trois euh, petits hamsters qu'on trouve avec le kit euh, Animal de compagnie. Voilà, après, euh, ici, j'ai mis Léa et Miro, qui sont des personnages de Animal Crossing, mais qui ne sont pas des ours. Hein. Je ne me rappelle plus ce qu'ils sont, parce que j'ai regardé par rapport à à un sondage qui avait été lancé, quels sont les personnages préférés, euh, c'était demandé aux joueurs euh, d'Animal Crossing, quels sont vos personnages préférés, il y a eu un classement et les, les Aïmiro sont sortis dans les premiers, donc ce ne sont, ce ne sont pas des ours, mais bon j'ai fait avec ce que j'avais euh, dans les Sims 4, j'ai regardé un petit peu dans les CC, mais bon ça aurait été compliqué. Euh, voilà, de, de, de... il aurait fallu vous donner toute la liste des CC et, et tout Iquanty, mais après vous, si vous voulez chercher des CC, il y a des costumes qui existent, mais bon, Animal Crossing, il n'y a pas grand chose. Donc, euh, Léa et Mirou, je ne sais plus ce que c'est animal Crossing, hein, euh, ne m'en veuillez pas de ce côté-là, je ne suis pas une pro, mais voilà, donc c'est des petites bêtes en fait, des petits animaux ou du surnaturel, etc. Donc, j'ai essayé de respecter tout ça. Euh, donc là, on a les petits ours. Ici, on a donc euh, Marie, qui euh, c'est l'intendante, on va dire, un petit peu de Animal Crossing, si je ne dis pas de bêtises, sinon vous me corrigerez. Euh, on peut dire que, voilà, elle, elle habite là, et qu'elle s'occupe un petit peu de là où on a nos compétences, ce qui n'est pas le cas, hein. elle ne va, elle va pas là, hein. ce n'est pas un magasin. Donc, euh, ben vous, vous la croiserez sur l'île, donc Nook, Menni et Mélo avec qui il faudra monter vos amitiés. Euh, ici, euh, j'ai posé des surnaturels, alors j'ai mis des fées qui sont sorcières, j'ai mis euh, des tritons, des sirènes et des aliens qui cohabitent ensemble ici, Histoire qu'on n'ait pas des sims, que des sims humains hein, sur Solani, sinon ça n'a plus rien à voir avec Animal Crossing, puisque c'est des, des personnages un peu particuliers. Euh, euh, c'est très mignon d'ailleurs. Euh, ensuite, ici, euh, j'ai mis bah, les petits rats d'animal de, de compagnie. Euh, là, j'ai mis les petits lapins qu'on euh, qu a euh, dans les Sims 4. Et. Euh, Ici, j'ai mis, c'est les deux seules humaines que j'ai mis. Ce sont des jumelles. Elles n'ont aucun pouvoir. Rosie et Lynette euh, Crossing, je les ai appelées. Euh, Rosie et Lynette, euh, ce sont aussi des personnages d'Animal Crossing. Mais euh, comme je commençais à... Là, vu que j'avais mis tout ce qui était surnaturel qu'on peut avoir, je n'avais pas envie de mettre des vampires. Donc, euh, bah, j'ai mis des humaines. C'est les deux seules sœurs euh, jumelles humaines euh, qui sont sur l'île. Et euh, voilà, elles n'ont elles de, de, pas de pouvoir, rien du tout. Mais pareil, elles habitent ici. Euh, et vous, vous devrez jouer ici, sur ce terrain-là, 50 par 50, qui s'appelle le rivage de Saphir. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez, euh, au niveau de ma galerie, je vous ai partagé le musée. Je vous ai partagé la place de bar de -Nouk, le restaurant. Euh, la plage, je vous ai partagé la maison de Thibault, je vous ai partagé le, euh, le bureau des résidents, euh, je, de tête, je vous ai partagé la maison de Nook, je vous ai partagé la maison de Marie. Après, concernant euh, la maison. De Léa et Miro comme elle n'était pas, au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre de construire des maisons, je commençais à fatiguer. Donc euh, j'ai regardé dans la galerie, j'en ai trouvé des sympas, donc cela je ne vous les ai pas partagés. Je les ai modifiés euh, pour moi, pour ma partie, mais euh, je ne vous, par... vous les ai pas partagés puisque ce n'est pas moi qui les ai faites à la base. Et il n'y a rien de pire que s'attribuer des choses qui ne sont pas à nous. Donc euh, voilà, après vous trouverez dans la galerie, si vous ne savez pas buder, vous, vous avez déjà ben, les constructions euh, que je vous ai faites qui sont nécessaires au challenge, hein. c'est surtout le musée, euh, le bureau des résidents, euh, et après là vous pouvez mettre, si vous n'avez pas envie de mettre un resto, vous mettez autre chose, hein. euh, le bar, euh, et puis surtout que ce terrain là soit vide, et si vous n'avez pas sous la nid, ben, vous, pareil vous enlevez vous, tous les personnages qui sont sur la carte, euh, et puis vous faites aménager euh, dans les maisons euh, des personnages d'Animal de, euh, Crossing. Comme je l'ai fait moi, euh, que ça reste que vous respectiez quand même le, le thème d'Animal Crossing euh, et le jeu Animal Crossing euh, au maximum. Donc le terrain où vous devrez habiter est tout simplement celui-ci, le rivage de Saphir. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Au niveau de ma galerie... Euh, vu que c'était euh, mon fils qui jouait aux Sims, quand il a créé le compte, euh, son compte sur Origin, donc il a mis un nom bien particulier pour lui, et euh, il joue au Sims 2 ou aux Sims 3, et puis moi quand je me suis mis à jouer au Sims 4 et que je ne faisais pas de stream, et ni de live, ni euh, de vidéo, euh, ben, euh, j'avais je je, je, installé les Sims 4 euh, sur son compte pour éviter de tout, faire toutes les manips de changement de compte et tout le bazar, donc, euh, ma galerie, vous ne la trouverez pas sous le nom de Chirel, vous la trouverez sous le, le, le, le pseudo que mon fils s'était mis. Et, mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en dessous pour que si vous voulez télécharger les terrains ou d'autres constructions que j'ai faites. Par contre, une chose, c'est euh, que quand vous serez dans la galerie et que vous aurez tapé euh, le nom, euh, n'oubliez pas de cocher la case « contenu personnalisé ».« Je ne poste aucune maison avec des contenus personnalisés ». Peut-être des fois c'est arrivé, c'était des tapis ou des euh, tapisseries, rien de grave, vous posez la maison et vous mettez les tapisseries que vous voulez. Ça ne, ça ne dérange pas au niveau de la construction. Euh, le seul problème c'est que je ne mets pas de CC, mais j'agrandis et je diminue des objets ou j'utilise des objets du mode débugage euh, dans mes constructions. Donc automatiquement le jeu le répertorie en CC. Voilà. quand on agrandit un objet euh, ou qu'on le rétrécit ou qu'on utilise un, un objet du debug, eh bien c'est classé dans les contenus personnalisés. Le jeudi, ah, elle a utilisé des contenus personnalisés. Donc n'oubliez pas, si vous voulez retrouver tous les terrains de ce challenge, euh, plus euh, effectivement euh, les autres, toutes les autres constructions que j'ai faites, n'oubliez pas de cocher contenu personnalisé. Voilà, sinon vous trouverez pas, vous n'en trouverez que trois ou quatre, Et euh, ce sont des parcs ou des choses comme ça qui, où j'ai pas grandi d'objets, rien du tout. Donc, vous ne trouverez pas autrement toutes les constructions que j'ai faites. Voilà, donc ça c'était le petit bémol. Donc, on va se retrouver tout de suite sur le site où on peut télécharger le mode afin que vous puissiez jouer à Animal Crossing New Horizon via cette magnifique idée qu'a eu Kawaii Stacy de faire un challenge avec une inspiration qui va nous guider tout au long du challenge et qui apparemment n'a pas l'air très simple, je l'avoue. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur le site de Candyman Gaming, les Sims 4, euh, qui euh, fait énormément de mode, traduits en français euh, pour euh, le, notre plus grand bonheur, pour pouvoir améliorer notre gameplay. Et c'est ici, donc je vous mettrai le lien aussi, que vous pouvez trouver le Challenge Animal Crossing qui a été mis en ligne le 5 mai 2020. Euh, je vous le redis, on est le 20 septembre 2020 et ça marche très bien, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez le télécharger. Alors, Le mode euh, Challenge Animal Crossing pour les Sims 4 a été créé par Kawaii Stasi et est basé sur le jeu Animal Crossing New Horizon, sorti récemment sur console Nintendo. Ce mode est une nouvelle inspiration à utiliser de préférence sur une des îles de Sulani mais ce n'est pas obligatoire. Donc on vous dit que le pack Destination Nature est requis mais il n'est pas obligatoire non plus. Tout simplement parce que dans les collections qu'on va vous demander d'aller chercher, il n'y en a pas énormément mais euh, le le, les insectes en font partie, alors vous ne prenez pas la tête si vous n'avez pas Tsoulani et si vous n'avez pas Destination Nature, ben, vous mettez une autre collection qui n'est pas demandée, par exemple les grenouilles, je ne sais pas, vous, vous mettez une collection qui n'est pas demandée et vous remplacez euh, la collection euh, des insectes parce que vous n'avez pas le pack Destination Nature par une autre, euh, par une autre euh, collection qu'il faudra que, que vous posiez dans le musée. Alors, au niveau de l'installation, donc vous savez comment on met un mode, vous allez le télécharger, soit c'est un WinRAR, vous le dézippez, vous, vous, vous allez dans vos documents, enfin moi personnellement, c'est documents, Electronic Arts, les Sims 4, mode, et vous mettez le fichier Animal Crossing dedans, vous le dézippez à l'intérieur. Si c'est un fichier simplement package, parce que de mémoire, là, je ne me rappelle pas, mais si c'est un package euh, tout simple, ben, pareil, vous faites euh, vos documents, Electronic Arts, les Sims 4, votre dossier mode, vous l'ouvrez et vous mettez euh, la, le, le, le mode qui va vous donner à, à l'écran quand vous démarrez votre jeu cette nouvelle aspiration qui est « Challenge Animal Crossing ». Et c'est ça, par ce biais-là, que vous allez découvrir votre challenge. C'est pas comme les autres challenges, c'est ça que je trouve super sympa dans ce challenge. C'est pas comme les autres challenges où euh, la personne qui l'a créé vous, vous dit d'avance, vous savez que vous allez devoir compléter ça, compléter ça, compléter ça, compléter ça, euh, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Non. Là, on ne sait pas parce que c'est Nook euh, qui va intervenir en nous, do en nous disant ce qu'on doit faire. Voilà. Donc, euh, c'est la première fois que je vois un challenge comme ça. Je ne sais pas si ça existe avant, vous me le direz. Mais en tout cas, j'ai trouvé très sympa que ce soit une aspiration. Et je, je peux vous dire qu'elle est longue. D'où le fait qu'ils vous disent de mettre votre challenge, votre partie en élevé. Et, et arrêter le, le, le vieillissement des Sims. Tout simplement parce que ça va être un challenge qui est long. Je l'ai déjà commencé. Je peux vous dire que... C'est du chaud, mais il est super prenant, super intéressant. Et j'ai adoré l'idée que par une inspiration on ne sait pas. On va découvrir en même temps qu'on va euh, débloquer alors, euh, ce qu'on va nous demander au début. Euh, puis hop, vous allez passer à la deuxième étape de l'aspiration. Et puis à la troisième. Et puis là, vous commencez à avoir des choses qui vous sont demandées euh, et à faire. Et deux possibilités d'y jouer, mais on va y revenir. Donc... Euh... Vous la trouverez donc dans la catégorie des aspirations dans le mode nature. Vous aurez la tête de nous qui apparaît. Donc mettez à votre Sims que vous créerez, qui est un Robinson Crusoe ou une Robinson Crusoe, comme vous le voulez, euh, l'aspiration Animal Crossing qui apparaîtra dans nature. Et bien sûr, ce qui va avec entrée, hein, euh, sachant que vous devrez monter l'amitié avec tous les personnages que vous allez mettre dans votre ville ou votre village de Tulani Donc, euh, choisissez bien les traits que vous allez mettre. Là, ça ne demande aucun trait. À vous d'être logique. Euh, adore la nature. Euh, euh, mettez pas en fantaisie des îles, etc. Essayez de mettre en sorte pour que votre challenge avance. Euh, ben, je sais pas, qu'il euh, euh, qu soit sociable, etc. Pour ne pas avoir trop de complications à nouer vos amitiés avec les autres... Euh, les autres habitants. Mais ça, c'est à vous de voir les traits que vous mettrez après. Mais en tout cas, l'aspiration, elle, elle, est obligatoire. Donc, une fois que vous aurez fait ça, maintenant, vous avez besoin de trouver l'endroit idéal où vous établir. Vous restez dans le thème. Sulani reste la meilleure destination. Mais comme, comme il le dit, si vous n'avez l'avez pas, vous pouvez vous installer où vous souhaitez. Pareil, euh, essayez de respecter euh, si vous êtes à Winderbourg. Euh, voilà, de, de, de, le thème des maisons de Windenburg et de, de respecter le thème d'Animal Crossing. Donc euh, voilà, après j'ai partagé aussi quelques, quelques familles, mais avec euh, les CC euh, que vous avez pu voir. Mais il hein, n'y vous, vous, en a que deux. Après les autres, euh, ce sont dans la galerie, euh, les lapins, les machins, les trucs, vous les trouvez dans la galerie. Mais si vous voulez les CC, on va le voir un petit peu plus bas. Donc il y a deux possibilités pour je, jouer ce, ce challenge. Vous avez un minimum de confort. Pour commencer à vivre sur votre île, vous, de, vous devrez acheter en quelque sorte un kit de démarrage qui comprendra le nécessaire de base pour s'installer sur une île déserte. Donc voici une petite liste d'objets. Une tente, une table pour les repas, un barbecue, une radio, des toilettes ou le buisson. Pour, euh, si vous ne voulez pas mettre des toilettes, une douche, une boîte aux lettres et bien sûr l'établi d'ébéniste si vous voulez gagner un petit peu d'argent. Vous pouvez aussi utiliser les meubles que votre sim fabriquera avec l'établi d'ébéniste pour vous équiper à moindre frais. Alors moi de mon côté, je n'ai pas, je pas euh, commencé comme ça. J'ai pris le terrain, je me suis mis à zéro simflouze, j'ai laissé la plage vide, je, je l'ai amené pêcher euh, etc. pour gagner des simflouzes, voilà. Et euh, je ne veux pas euh, mettre, euh, par exemple, euh, l'atelier des bénistes sur mon terrain, parce qu'autrement, on reste sur place et puis on, on fait nos objets... Euh, ben, à la queue le euh, on le fait manger sur son barbecue, euh, etc. Euh, et puis hop, il va pipi dans le buisson, la douche, il va dormir, hop, et puis on reste au truc des bénisses pour gagner des simflouz, etc. Donc euh, moi, je n'ai pas voulu ça, je suis, par... je suis allée sur mon terrain et je me suis mis à zéro simflouz. Je l'ai fait pêcher. Dès que j'ai pu, la première des choses que j'ai acheté, c'est le feu de camp plutôt que le barbecue. Euh, le feu de camp et euh, un banc en bois et petit à petit quand je gagnais des simflous, euh, ben euh, j'achetais euh, ce dont j'avais besoin. Euh, donc après ça a été la tente, enfin après c'est vous qui verrez comment vous voulez faire. Vous pouvez en tout cas commencer avec ça si vous le souhaitez. Après vous mettez vos simflous à zéro. Bien que ce ne soit pas précisé, euh, c'est pas une question d'argent ce challenge. C'est plus une chose. Une... C'est plus dans le thème d'Animal Crossing, vous, vous comprendrez quand vous verrez l'aspiration, et euh, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est le premier challenge que je vois, où c'est une aspiration qui guide un challenge. Normalement, euh, ils écrivent, enfin euh, quand on crée un challenge, on écrit une histoire, on vous donne les règles et vous savez que vous allez devoir monter telle compétence, telle compétence pour pouvoir faire ça, ça, ça et ça. Alors là, on ne sait rien, à part d'installer ce, ce, ce mode qui donne cette aspiration, et vous allez être bipé par Nook. Euh, et c'est lui qui va vous diriger donc hein, vous ne savez pas du tout ce que vous allez devoir faire Nous ou ses acolytes, hein, il n'est pas tout seul donc moi j'ai choisi de commencer à 0 Simflouz. Vous, vous verrez ce que vous voulez faire, donc quelques étapes avant de terminer, l'aspiration est très longue à terminer, c'est très bien, pour arriver au bout de ce défi, vous devrez notamment collecter des objets de toutes sortes poissons, fossiles et insectes de granit folle, donc vous voyez ils en demandent de 3 enfin 4, 4 ici les poissons, les fossiles euh, et les insectes de granite folle. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas de granite folle, je vous le redis, euh, vous pouvez les remplacer par autre chose. Par exemple, vous voyez, les trophées Sims ne sont pas demandés. Vous pouvez très bien euh, remplacer vos insectes par les trophées Sims ou par les euh, <coughs> par les cristaux ou autres. Là, c'est vous qui voyez. En tout cas, il faudra faire les poissons, les fossiles, euh, les insectes pour ceux qui ont granit granite folle, euh, les objets extraterrestres, hein, donc ça c'est avec la fusée, moi je l'ai installée dans l'atelier, mais elle est à construire, elle est à monter euh, pour pouvoir aller dans l'espace. Et les insectes, voilà. Donc, euh, je peux vous dire qu'il y a du boulot. Pour finir, la première partie... Donc après, euh, au fur et à mesure que vous, euh, vous aurez placé votre tente, euh, vous aurez découvert un petit peu votre extérieur, l'union des îles, c'est parler à bah, 18 PNJ euh, que vous croiserez, fabriquer des objets. Moi, j'ai préféré ne pas avoir l'établi. Et je ne veux pas avoir l'établi sur mon terrain parce que sinon, on y reste. Je préfère qu'il aille à l'atelier où il y a tout ce qu'il faut pour monter les compétences plutôt que l'avoir sur le terrain parce que sinon, on ne bouge pas du terrain. quoi en fait. Donc euh, moi, j'ai préféré faire comme ça. Vous, vous ferez comme vous voulez. Donc, la première étape de l'inspiration est assez simple, mais c'est ensuite que les choses se corsent. Vous recevrez régulièrement des petits messages de la part de Tom Nook et des insulaires à partir de la seconde étape. Alors, il entend par les insulaires ben, ses compatriotes ou euh, les autres habitants que vous aurez mis sur votre île qui vont vous donner des choses à faire. Et je peux vous garantir que ça va être du costaud. Les bons comptes font les bons amis. Donc, ça se gâte dès la seconde étape quand vous aurez... Euh, placez votre tente, découvrez votre extérieur fais la première étape de l'aspiration dès la deuxième ça commence à se corser parce que ton nook va nous aider à démarrer dans cette nouvelle aventure en nous prêtant quelques clochettes alors pour ceux qui ne connaissent pas Animal Crossing comme moi, les clochettes c'est l'argent du jeu Animal Crossing et euh, Kawaii Stacy a respecté euh, et merci à elle euh, pour ceux qui sont fans d'Animal Crossing a respecté que l'argent d'Animal Crossing ce sont les clochettes dans les Sims c'est les Simflous. mais bon elle est restée dans le thème Animal Crossing, donc il va nous prêter des clochettes. Je ne vous dis pas la somme qu'il vous prêtera, parce que j'en suis un petit peu plus loin que ça. Je peux vous dire qu'il faut s'accrocher. Il n'est pas évident, il est très prenant, euh, il est vraiment très sympa à faire. Euh, mais euh, il va vous prêter quelques clochettes. Vous devrez bien sûr lui rembourser la somme qu'il vous avait accordée. Pour ça, pour rembourser, il faut cliquer sur votre SIM, chercher l'interaction « Payez ton nook ». Pour rembourser le prêt au moment venu. Et là, vous avez un petit indice, un hein, dommage qu'il l'ait mis euh, <coughs> sur le site. Payez Tom Nooks 45 000 Simflouz. Voilà. Le problème, euh, c'est que par rapport à ce que vous a prêté, comme dans Animal Crossing, Tom Nooks reste un homme d'affaires, un homme qui veut que sa ville s'étende et que son village s'étende. Donc, il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'intérêt là-dedans. Parce que par rapport à la somme qui vous prête, vous le découvrirez si vous téléchargez le mode. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il ne s'embête pas, il s'en met plein les fouilles, hein, notre petit Tom, euh, Tom Nooks là. Donc, voilà, quand vous aurez assez, ben, vous lui rembourserez. Donc après, vous ben, voyez, il n'y a rien d'autre qui est expliqué. Tout se joue via cette aspiration et euh, via les missions qu'on va vous donner, via cette aspiration, et je trouve ça assez sympa. Vous pouvez aussi partager vos progrès sur Twitter, avec les autres euh, personnes sur Twitter qui le font, et qui ont un, qui ont un compte Twitter, avec le hashtag ts 4 animal Crossing Challenge. Excusez-moi, j'ai mon chat qui miaule à côté. Euh, des masques d'Animal Crossing, c'est ce que je vous parlais ici. Donc si on va sur le site... de euh, faire Diana Sims. C'est un tumblr. Donc vous voyez là, elle a fait, euh, elle a fait que deux. C'est dommage. Donc euh, je vous mettrai le lien aussi directement dans la vidéo. Elle a fait que Marie et Tom Nooks. Donc euh, vous, vous le, il suffit que vous alliez sur sa page. Et ici, vous avez HTTP euh, SimfileShareNet.Download. Vous cliquez là-dessus et vous allez télécharger les masques et vous le désipez et vous le mettez effectivement dans votre... Euh, dans votre dossier euh, mode euh, ou dans votre dossier CC. Comment selon comment vous rangez. Voilà, tout simplement. Donc il y a ça. Voilà. Donc voilà où j'ai eu les masques. De Tom Nooks, de, May, de Mini -Melo, euh, non, oui Mini Melo Et euh, de Marie. Et ensuite, il y a d'autres petits objets que j'ai trouvé super sympa et que j'ai aussi téléchargé et qui sont adaptés. Il y a les objets de camping. Donc vous il euh, y a. Camping pétan pétanque, hein, j'ai trouvé ça assez sympa, donc vous pouvez jouer à la pétanque, euh, vous, avez, vous pouvez avoir la gazinière avec quelques petits ustensiles, euh, etc. Donc euh, celui-là, je ne l'ai pas pris, le camping pétanque, il me disait rien. Donc par contre, euh, c'est l'autre euh, que j'ai pris, c'est ici, c'est euh, la caravane, avec alors vous l'avez en, diffé en différentes couleurs. Vous avez la caravane avec euh, la table typique camping, d'accord Donc, pour dormir, un clic droit sur la caravane, dormir, ça marche comme les tentes, exactement pareil. Vous avez un petit réchaud euh, fonctionnel avec, comme vous voyez, l'enfant là euh, se lave les mains, donc euh, avec un petit lavabo, mais qui est fait camping, hein, c'est très, très réaliste. Même quand on le pose dans le jeu, il fonctionne toujours à la date euh, du 20 septembre. Il n'y a aucun problème, vous pouvez les télécharger sans souci, il fonctionne en tout cas à l'heure où je vous parle. Donc ça, c'est si vous préférez mettre une caravane qu'une tente. C'est vous qui voyez. Euh, et il y a aussi euh, un autre que j'ai trouvé sympa. Euh, qui est de euh, Pikachu. Pic, pi, piki, pardon. Piki Pikachu. Euh, c'est le sac de couchage. Donc vous pouvez aussi euh, avoir un sac de couchage pour dormir à la belle étoile. Alors ça peut servir aussi dans le challenge... Euh, euh, sans-abri, SDF, etc. etc. Donc, il y, a, il y a plusieurs possibilités pour l'utiliser. Euh, et puis, si vous avez envie, dans vos histoires, de faire dormir vos Sims dehors à la Belle Étoile, ou s'ils vont, par exemple, dans la jungle, ou s'ils vont se balader, enfin, bon, bref, ils partent en vacances, ils dorment dans un sac de couchage. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, après qu'ils aient dormi, ils refont le le sac de couchage comme les lits vous savez ils refont le lit en fait voilà c'est les mêmes euh, mais ils, ils fonctionnent toujours il n'y a aucun problème euh, et euh, le dernier c'est le le pack des randonneurs excusez-moi mais elle est à mes pieds à gueuler là je ne sais pas ce qu'elle a donc euh, vous avez le pack des randonneurs donc vous avez un sac à dos avec une carte euh, un petit bouquin des petits bouquins des lampes torches un couteau suisse différents modèles de chaussures de randonnée vous avez euh, des gourdes et vous avez un petit euh, euh, truc de camping avec un poêle qui se met dessus pour euh, faire chauffer votre gamelle. Et je trouve ça assez réaliste. Quand vous partez dans la jungle, euh, ben, vous avez tout ça en randonnée. Le bouquin est lisible. Euh, voilà, tout est utilisable. Donc, euh, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, et ben, je pense qu'on a fait le tour... Ouais, on a vu les objets de camping avec les, les boules de pétanque. On a, vu la, on a vu la caravane. On a vu le sac de couchage et le sac randonneur. On a vu les masques. On a vu le challenge euh, et tout euh, ce que euh, bah, on a bien voulu nous dire sur ce challenge. A nous maintenant de le découvrir grâce à ce mode. Donc je vous mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas, le lien direct euh, pour tomber sur cette page. Je vous mettrai aussi euh, le lien de ma galerie si vous voulez télécharger euh, mes constructions si vous ne savez pas buder ou que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Il y a aussi de très belles constructions euh, au niveau de Sulani euh, qui sont dans la galerie. Donc à vous de voir. Euh, pour trouver, euh, ben, si vous êtes intéressé par les CC, donc vous descendrez la page de Candyman et vous arriverez ici, ici à des masques Animal Crossing, donc vous cliquez ici, vous voyez c'est en orange, là, vous cliquez ici, vous atterrirez sur le site de la personne qui a créé les masques. Et pour les objets supplémentaires, soit vous créez sur les objets de camping, et là vous obtiendrez euh, le haut vent avec la, les, les boules de pétanque, etc. Euh, selon euh, euh, si ça vous intéresse ou pas. Si vous préférez la caravane, c'est ici, vous voyez le ici est en orange, vous cliquez dessus et vous téléchargez. Et le sac de couchage est en orange, vous cliquez direct, ça vous amène sur le site. Et pour le sac des randonneurs, c'est pareil, ça vous amène sur le site. Voilà, je vous ai tout dit. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce challenge vraiment super intéressant. Je suis en train de le jouer de mon côté et je peux vous dire que c'est du lourd. Et il est vraiment très prenant et j'ai trouvé vraiment très sympa cette idée euh, qu'on se lance dans un challenge sans savoir, mis à part qu'on va devoir... Euh, euh, remplir euh, quatre collections euh, bah de... On sait pas, on met des pieds quoi, on attend que Nook ou ses acolytes nous contactent pour nous dire la marche qu'on doit suivre, ce qu'on doit faire, euh, tout en étant en mode survie. Hein, euh, voilà. Après, si vous, bon, vous voulez respecter d'avoir l'établi sur votre truc, ça vous regarde. Mais moi, je préférais faire bouger mon Sims pour lui faire rencontrer un petit peu les gens, parce que les gens vont aller dans, dans l'endroit... Euh, euh, tous les personnages que j'ai mis dans la ville je vous les ai partagés aussi dans la galerie enfin ceux que j'ai pu j'ai mis Nook mais à condition que vous ayez le masque sinon c'est un Sims aléatoire qui est venu le premier dans la galerie et je lui ai mis la tenue de Nook donc euh, voilà pareil pour les lapins pareil pour tout ça donc euh, là c'est vous qui voyez euh, mais en tout cas vous trouverez tous les terrains moi je préfère partir euh, de zéro et, et devoir aller me déplacer euh, pour aller à l'atelier pour bricoler parce que sinon c'est trop facile donc j'aime bien me compliquer les choses donc voilà après c'est vous qui voyez comment vous voulez le jouer en tout cas j'espère que ça vous aura plu j'ai beaucoup aimé ce je vous le redis j'aime beaucoup ce système de challenge où on sait pas où on met les pieds où les règles ne sont pas préétablies on ne les connaît pas et honnêtement merci à Kaiwa Stessi d'avoir fait ce mode et euh, à Candyman de l'avoir traduit, bien sûr, euh, en français pour notre plus grand bonheur, pour que ce soit compréhensible. Voilà. Sur ce, ben, je vais vous faire plein de bibis, plein de zouzous. J'attends vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, de mon côté, je le joue et je peux vous dire que je me régale. Euh, et vous savez que j'aime les challenges. Je vous en prépare aussi de mon côté, mais je ne vous en dis pas plus. Euh, je vais être un peu moins présente, euh, je pense, euh, encore euh, quelques semaines. Euh, disons moins régulièrement euh, en live comme en vidéo je vous posterai quelques vidéos sur la chaîne YouTube donc n'oubliez pas de vous abonner et de euh, et de, de surveiller la chaîne youtube euh, comme de vous abonner sur twitter où je fais un live je ferai peut-être un live par semaine une ou deux vidéos le temps que voilà je finisse un petit peu comme on dit ma période de deuil. Et que, et que, et que j'ai envie de me remettre complètement dans, dans, dans les jeux. Euh, donc je vous posterai quelques vidéos euh, euh, comme ça. Quelques lives de temps en temps. Euh, juste le temps que que voilà que, que je digère la sauce. Mais je pense que vous comprendrez tout ça. Euh, autre chose que je voulais vous dire. Mais là ça n'a rien à voir avec tout ça. Faites attention à vous. Le Covid est de retour en force. Il est en rouge, on est un petit peu partout en rouge en France. Euh, il y a encore euh, des cas qui viennent d'être déclarés. Il y a eu des décès, euh, ça fallait s'y attendre. Et les gens qui sont partis en vacances, le déconfinement, etc. etc. Euh, le seul moyen de soigner ce saloperie, ce sera de trouver un, euh, un vaccin. Pour l'instant, il y a une piste, mais il ne sera pas euh, possible de l'avoir avant un an à coup sûr. Donc, en attendant, il risque d'y avoir des dégâts. Il ne parle pas de nous reconfiner, euh, euh, de vous reconfiner. Parce que moi, de toute façon, je suis confinée euh, vu que je suis une personne à risque. Euh, donc, continuez à, à porter des masques, à garder les, la, la distance de sécurité avec les gens que vous ne connaissez pas, même avec ceux que vous connaissez. Euh, pro protéger les personnes à risque, protéger euh, les gens qui ont des problèmes respiratoires, protéger les gens qui font de l'asthme. Euh, ce sont les plus, euh, les, les plus sujets à, à avoir des problèmes et à attraper le Covid plus facilement que les autres. Car euh, ils ont déjà des problèmes respiratoires et le, le Covid n'est autre qu'une saloperie qui se fixe au niveau euh, du, de la respiration. <coughs> Donc protégez-les et protégez-vous. Parce que c'est loin d'être terminé. Il parle de refermer les restaurants, de refermer les discothèques. Euh, je ne sais pas ce que ça va en être encore au niveau euh, du travail, si on va être reconfiné à nouveau, ce qui serait une catastrophe au niveau de l'économie. Mais bon, euh, ça va être très, très, très, très, très compliqué euh, dans les mois qui vont suivre. Donc, euh, voilà, protégez-vous, faites attention à vous, euh, ce n'est pas fini. Loin de là, euh, tant qu'on n'aura pas de vaccin, je vous le redis, il n'y aura pas de solution euh, que de porter le masque et de bien, bien, bien se protéger et euh, d'éviter de sortir un maximum, quoi euh, voilà les écoles vont refermer, etc. Ça va être très compliqué, en tout cas, euh, une pensée pour vous tous. Et puis, euh, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous, j'attends vos retours par rapport au Challenge Animal Crossing, vous me direz si vous allez le jouer, si vous intéresse, si vous avez un problème quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, si vous n'arrivez pas à installer le mode ou autre, il n'y a pas de souci je vous répondrai. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo sur YouTube. Bye, bye.